Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo Nous avons vu vos commentaires, vous êtes nombreux à donner vos avis sur la campagne et sur son scénario. J'ai voulu attendre un petit peu avant de vous parler de mon ressenti de ce côté là, il fallait que je mette un petit peu les choses à plat dans ma tête sur quelque chose qui ne m'a pas vraiment convaincu. Et oui, 6 ans à attendre un jeu et découvrir que la campagne n'est pas à notre goût, c'est un petit peu triste. Sur le point fr, nous sommes tous des bénévoles et nous travaillons pour le plaisir du jeu et de la communauté, que le jeu nous plaise ou qu'il nous plaise pas. Je suis passionné de science-fiction, de cinéma, de scénario, j'accorde beaucoup d'importance au développement de personnages, à la construction d'une histoire ou à la cohérence que peut prendre un univers. Et Halo Infinite est très loin de remplir tous mes critères d'attente. Quand je me lance dans un film ou une série de science-fiction, j'aime être transporté, je veux vibrer sous l'écriture des personnages ou de l'histoire en elle-même. Halo Infinite peine vraiment à me donner satisfaction de ce côté-là. Au contraire, je ressors du jeu en ayant l'immense impression d'avoir assisté à un gigantesque gâchis sur l'ensemble de ce qu'il propose. Je tiens à préciser, je vais me montrer par moments un petit peu dur, un petit peu sec, j'aimerais beaucoup que l'histoire de Halloween Infinite ne me plaise juste pas. Mais le problème est pour moi plus grave, je trouve que le jeu est à de nombreux moments mal écrit. Je n'aime pas Halo 3 au DST par son histoire, mais il n'y a pourtant rien à dire. En soi, l'histoire est très bien, c'est juste moi qui ai un problème avec ce qui est raconté. Pareil pour Halo Wars 2, où je trouve les enchaînements trop rapides et trop faciles, malgré une réalisation à couper le souffle. Mais sur Halo Infinite, c'est autre chose. Je sais que je ne suis pas le seul à lui trouver des défauts, peut-être avez-vous remarqué les points que je vais évoquer. Quoi qu'il en soit, je vais traiter le scénario de Halo Infinite comme on pourrait traiter le scénario d'un film. Je sais très bien que les deux peuvent être totalement différent, des mécanismes marchent sur l'un, ne marchent pas forcément sur l'autre, le jeu vidéo étant différent d'un film. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas parce que je dis que je n'aime pas, ou que quelque chose est mal fait, que vous ne pouvez pas avoir le droit d'aimer, ou même inversement. Chacun est comme il est, et on peut se retrouver touché par quelque chose par un élément parfois infime, mais qui font que vous voyez la scène sous un autre angle complètement différent. Dans le milieu créatif et artistique, il est quasiment impossible d'être 100% objectif. Notre avis personnel rentre toujours en ligne de compte. Sincèrement, si le jeu vous fait rêver, si le jeu vous fait vibrer, croyez-moi que je suis le plus heureux pour vous, et je vous avouerai même que je vous envie. Halo Infinite commence de façon explosive avec une bataille spatiale dont on ne verra rien. Ça reste excessivement dommage puisque suite à cette bataille, nous perdons l'Infinity, le plus grand et imposant vaisseau humain Ce vaisseau est apparu avec Halo 4 mis directement en danger puisqu'il s'écrasait au sol sur Requiem On nous avait montré qu'il pouvait être abattu et qu'il était loin d'être indestructible Ce vaisseau a ensuite servi de base pour le Spartanops du même jeu et de QG pour les Spartans de l'escouade Osiris dans Halo 5. Nous le voyons également dans Halo Escalation, la BD Halo qui fait la transition entre Halo 4 et Halo 5 et on le retrouve dans de nombreux romans de la période. C'est plus qu'un vaisseau, c'est un monument important et incontournable de l'humanité et finalement il se fait simplement détruire dans une indifférence totale comme s'il s'agissait de n'importe quel autre vaisseau. Dans le monde de la science-fiction, les vaisseaux sont presque des personnages. L'habitat devient très important, il donne des contextes et montre un lieu de réconfort. On aime la base de Cheyenne Mountain dans Stargate SG-1, même si c'est pas un vaisseau. On aime Atlantis dans la série Stargate du même nom. Et oui, j'aime la franchise Stargate. Mais on retrouve aussi cela sur Doctor Who avec le TARDIS ou l'Enterprise mythique vaisseau de l'univers de Star Trek. Dans Halo, on nous a présenté l'Infinity comme le plus puissant vaisseau au monde, mais finalement, nous ne l'avons jamais vu se battre. Je n'ai pas de problème à le voir se faire abattre, mais lui offrir une bataille spatiale d'envergure aurait permis à ce vaisseau de graver son nom dans l'univers de la licence Halo, tout comme nous proposer une véritable bataille spatiale d'envergure au sein même de la saga la cinématique d'introduction n'en aurait été que plus belle et plus marquante. Pour moi, dès cette introduction, Halo Infinite commence mal et gâche véritablement quelque chose qui aurait pu être vraiment grandiose à l'écran. Quand on revient à la cinématique, on retrouve le Chief en train de se battre contre les parias. Il fait une jolie démonstration de son grappin jusqu'à qu'il se fasse attaquer par Atriox. Il tente de riposter, mais en vain, et finit par se faire éclater assez rapidement. On avait vu Atriox affronter 3 Spartans 2 dans Halo Wars 2, et faire exactement la même chose. On peut en déduire que les trois Spartans de Halo Wars 2 peuvent être tout aussi forts que le Chief, mais aussi, et surtout pour Halo Infinite, on impose quelque chose de grand d'entrée de jeu. Le boss, c'est lui, Atriox, c'est le mec intouchable qui a mis à terre le Major en quelques coups à peine, sans qu'il ne puisse riposter. Pour le coup, ça pose les bases comme il faut. Je chipote, mais je déplore la façon dont la scène a été réalisée, le corps du Major fait beaucoup trop mou à chaque choc et on dirait presque un animé. C'est entièrement personnel pour le coup mais je trouve ça dommage. Lors de cette bataille, on nous glisse joliment la puce de Cortana pour nous montrer qu'elle a une importance. Enfin, je l'appelle la puce de Cortana mais elle ne l'est plus réellement, c'est une puce à IA. Pour autant, cette scène nous montre l'importance qu'elle va avoir dans le jeu et c'est très bien. Enfin, nous terminons cette scène par un petit discours de Atriox qui est excessivement cliché. Il n'y a aucune recherche sur les mots qu'il donnera à Chief, c'est vraiment dommage. Je pense qu'Atriox en impose assez sans qu'on ait besoin qu'il fasse ce genre de remarques, ce genre de discours, avant de lâcher le Chief dans l'espace. Quoi qu'il en soit, il lâche le Major qui chute. Si on veut vraiment être crédible, je ne suis pas sûr que le Major doive chuter s'il est lâché. Ok, c'est pour donner un impact à la réalisation, mais au vu que l'on retrouve le Major à dériver dans l'espace, il devrait plus s'éloigner doucement que chuter, puisqu'il n'y a pas de gravité. Sur ce point, ok, je reconnais, là, je suis un connard, je vous l'accorde, c'est pour moi, c'est pour moi. La cinématique suivante, nous rencontrons pour la première fois le pilote. Pour le coup, il n'y a trop rien à dire dessus, on connaît depuis longtemps cette cinématique, elle nous présente un nouveau protagoniste aux commandes d'un pélican. De toute évidence, il y reste longtemps et l'on voit son évolution physique par une jolie réalisation. Il sera l'homme qui trouvera le Major dans l'espace, c'est donc 6 mois qui se sont passés depuis le combat que nous avons eu juste avant. Ça peut paraître long, mais le major a une armure qui s'autorégule et le nourrit en cas de problème. Enfin, pour le coup, elle a bien fonctionné, mais il n'y a rien à dire. Mais les manœuvres du pélican pour récupérer le major ont attiré le regard des parias qui vont chercher à récupérer le pélican sûrement pour ses pièces. Ce n'est pas vraiment expliqué, mais c'est comme ça que je le comprends. Et pour le coup, il n'y a rien à dire. Pour qu'une histoire se lance, il faut un élément déclencheur, un élément qui plonge les héros dans la situation, celle-ci fonctionne. Pour le coup, toute cette cinématique est très bien écrite. L'émotion du pilote, le poids de l'échec et on retrouve le Major de façon badass. Tout ce qu'il dit ou peut faire marque une certaine stature et une certaine confiance. On sent qu'on a en face de nous un homme d'action et qu'il sait ce qu'il fait. Il ne perd pas son temps, il en impose, c'est le personnage qu'on aime et on le retrouve après 6 ans d'absence. Le pilote quant à lui ne triche pas sur qui il est, dès le départ il montre sa faiblesse, c'est un homme marqué par la peur qui a envie d'une seule chose, fuir. Je me suis peut-être montré un petit peu dur jusque-là avec Halo Infinite, mais il faut bien comprendre que pour moi, ce jeu est un immense gâchis. Pour être du gâchis, c'est bien qu'il y a des choses positives, mais que des points négatifs viennent toujours noircir le tableau à un moment ou à un autre. Par exemple, pour moi, ce duo marche beaucoup moins bien que ce que je l'aurais voulu. J'attendais beaucoup du pilote, et finalement, je trouve que dans son écriture... Euh, bah elle est assez mauvaise, le pilote est bien, l'idée est très bien, je ne dis pas le contraire, il est humain, on ressent son humanité, surtout quand il va parler de sa vie passée. On comprend donc à ce moment dans quelle position il se trouve. Le problème c'est que ce personnage, hormis à quelques moments lui étant entièrement dédié, il ne se contente que d'une seule chose, râler sur le major qui repousse le départ toujours à plus tard. Et si au départ ça marche bien, par la suite ça devient vraiment redondant. Mais c'est surtout qu'il ne quitte pas ce discours et il revient sans cesse, que ce soit en cinématique comme in-game. Dès qu'il le peut, il insinue qu'il veut partir. Le pilote me fait énormément penser à un personnage que je déteste dans les films, souvent délivré à des femmes qui se contentent de crier quand le méchant de l'histoire les pourchasse. Le reste du film, le personnage est assez creux. Il n'est qu'un élément à peine travaillé pour que le héros ait une raison de se battre. Et je trouve dommage que Halo Infinite se rabaisse à ça. Oui, je simplifie, je caricature un petit peu. Pourtant, il y avait vraiment une bonne chose pour faire de ce pilote un très bon personnage. Pour autant, je ne serai pas trop sévère avec lui. Halo Infinite est pour moi vraiment écrit pour être poursuivi dans des DLC. Et il faut lui laisser le temps d'évoluer au pilote. Il souffre pour moi finalement de quelque chose qu'on ne connaît pas vis-à-vis -vis du reste de l'histoire qu'on ne connaît pas encore, son personnage devrait évoluer c'est au fait donner quelque chose d'intéressant. Je mets finalement ses lacunes sur une écriture un petit peu maladroite à son sujet, le pilote manque de subtilité pour moi, c'est dommage mais ce n'est pas dramatique, il y a donc encore de l'espoir pour lui pour la suite des aventures, les cinématiques où il est au centre marchent plutôt bien et ça laisse présager que du bon pour la suite. Là où je déplore un véritable problème, c'est que Halo Infinite nous a donc montré une première cinématique de toute beauté où le Major a affronté Atriox. Un ennemi qu'il n'a pas su maîtriser du tout. Dans n'importe quelle œuvre, il aurait été la cible à abattre. Ça tient du domaine des classiques, le Major devrait avoir droit à sa vengeance. Pour autant, non. On nous apprend que Atriox est mort et on nous livre Escarum sur un plateau. Là l'histoire pour moi devient lourde, on avait un personnage que l'on connaissait déjà d'un précédent jeu, de plus apprécié par les joueurs, et on nous dit qu'il est mort pour nous mettre un nouveau personnage Le problème c'est que 343 Industries ajoute trop de nouveaux personnages, beaucoup de personnages ça peut être tout à fait positif pour agrandir le lore, sauf que là il y en a tout le temps, à chaque opus il y en a des nouveaux et ils ne servent jamais à rien et c'est très mauvais parce que si on n'a pas le temps de s'attacher à eux, de les comprendre, ça ne sert à rien. Et pire, 343 eux-mêmes n'ont pas le temps de les utiliser. On se retrouve donc avec de nombreux personnages importants qui n'ont pas d'intérêt et qui ralourdissent l'histoire, au vu qu'à chaque fois, il faut essayer de leur donner un background. Pour autant, escarom fait assez débat. Pour certains, il est apprécié, pour d'autres non. Je déplore seulement le fait qu'il soit mort en fin de jeu. Nous avons là une nouvelle fois une preuve d'un gâchis au niveau des personnages. Ce Halo Infinite nous a présenté les parias comme un ennemi incroyablement puissant, et non pas seulement par la poigne d'Atriox, mais par leurs ressources. On a tué énormément de leaders parias dans le jeu. En conclusion, qui pourrait commander à présent Les leaders ne seront toujours qu'inférieurs en termes de force physique ou de charisme. Mais bon, c'est à voir, peut-être que 343 a des idées derrière la tête. La scène post-générique de Halo Infinite semble le prouver. Pour autant, au début du jeu, j'ai eu la sensation que 343 voulait créer en Atriox mythe, un petit peu comme l'est aujourd'hui Dark Vador pour l'univers Star Wars. Le problème, c'est que nous n'avons pas encore assez vu Atriox pour les lever à ce rang. Escarom a un poste d'intendant sur les parias. En soi, je ne le trouve pas particulièrement mauvais. On sent que ses lieutenants ont un certain respect pour lui, mais malheureusement, 343 n'a pas vraiment montré le potentiel maximum de notre ennemi. Je pense que son point le plus faible est qu'il parle trop, on aurait dû plus le voir agir pour comprendre quel genre de brut il est. Et ce manque d'action véritable ne nous donne pas à nous spectateurs l'occasion de lui accorder du crédit. Et le seul moment où on le voit se battre, c'est pour le tuer. Je n'ai aucun fait d'arme à lui accorder. Pour autant, le reste marche bien, sa haine envers l'humanité est totalement justifiée au vu que pour lui, la perte de sa planète est liée à l'humanité. Conclusion, Escarum parle trop au lieu de prouver qui il est, et Escarum fait beaucoup trop de gestes quand il parle, ça c'est vraiment perturbant. Autre personnage qui semble avoir des avis divergents, l'arme que l'on découvre dans ce Halo Infinite. Elle est issue d'un clone du Docteur Catherine Halsey pour remplacer Cortana. L'idée de base était de l'utiliser pour combattre Cortana et de la détruire ensuite. Pour le coup, nous avons affaire à une pirouette scénaristique qui permet de garder cette nouvelle IA avec nous. Son introduction n'est pas facile ou totalement tirée par les cheveux, et ça lui donne un bon petit background, c'est plutôt pas mal. Mais ce qui fait tiquer certains, c'est son caractère, elle semble enfantine, découvrir le monde, et s'amuser de ce qui l'entoure. Par moments, c'est très drôle, et c'est ça qui rend perplexe certaines personnes. Mais ici, on peut aimer ou ne pas aimer le personnage, il n'y a pour moi trop rien à dire, elle est plutôt bien écrite. Il faut noter que contrairement au précédent Halo où il était indiqué que les joueurs devaient s'identifier au Spartan 117, pour ce jeu-ci, pour Halo Infinite, c'est cette nouvelle IA qui endosse complètement ce rôle, elle le fait remarquer à plusieurs moments avec des répliques du genre « Je suis nouvelle ». C'est très intéressant de voir cette euh, évolution à ce niveau-là, en 20 ans, la licence et les joueurs auraient assez grandi pour passer le flambeau du personnage à qui on peut s'identifier à quelqu'un d'autre. Et effectivement, après 20 ans de jeu sur Halo Infinite, je m'identifie beaucoup plus à Chief qu'à l'arme qui vient d'arriver. Une personne qui découvrira le jeu n'aura donc aucun mal à se retrouver dans l'arme. C'est vraiment cool et amusant je trouve. A présent, il faut parler du Major. John a étonnamment évolué dans cet opus. Pour certains, ça ne marche pas. Pour d'autres, au contraire, ça marche. J'appartiens plutôt à ceux qui disent que ça fonctionne. Malgré tout, le truc a peut-être été poussé un petit peu trop loin. Le Major est une personne assez silencieuse, qui communique peu. Pour représenter cela, mais en le faisant un petit peu plus parler, ils lui ont donné des répliques toujours vagues, des réponses toujours à côté, ou des marques de sentiments qu'il n'osera pas donner. L'ensemble est assez bien fait, je trouve. Là où ils se sont un petit peu emballés, c'est qu'à plusieurs moments, il fait des onomatopées, des « hein » ou même des uh « hein -huh. Et ça par contre, il est vrai que ça ne lui correspond pas. À côté de ça, on trouve un major qui n'a plus rien à perdre, et qui le prouve à chaque instant on retrouve un Major qui n'arrive plus à faire confiance ou peut-être même à s'attacher. C'est assez intéressant et ça aurait mérité d'être encore plus appuyé. Dans Halo Infinite, le Major montre des faiblesses mais ne les assume pas. Je pense que c'est l'idée qu'il faut retenir. Mis à part ses onomatopées qui ne lui correspondent pas, je n'ai rien trouvé qui ne fonctionne pas sur lui. Son personnage est assez bon et son duo avec l'arme est vraiment pas mal. En étant un petit peu mûri, cette relation pourrait vraiment donner quelque chose de très intéressant. Il sera de la vie de tout le monde d'aimer ou de ne pas aimer. Je me suis posé de grandes questions sur Halo Infinite en arrivant à peu près à la moitié des missions principales, lorsque j'ai vu l'apparition et la mort tout de suite après du Monitor de l'installation 07. J'ai trouvé très intéressant que le Major se méfie de lui, et ça se comprend, la dernière fois qu'il a fait confiance à un Monitor, il a vu mourir un ami à lui, Johnson. Au final, c'est presque à se demander si le Major n'est pas en train de devenir phobique des IA. Mais tuer le Monitor, c'est amputer le joueur de potentielles réponses que seul le Monitor de l'installation pourrait donner. Halo Infinite se nourrit de questions tout au long de sa campagne. Mais ce n'est pas en accumulant les questions que l'on crée du mystère. Le mystère se crée en donnant des éléments de réponse. Là, on ne sait toujours pas ce que renferme cette installation. Et en plus, nous avons techniquement perdu la personne capable d'y répondre. Le Monitor meurt mais l'augure apparaît, un personnage que l'on avait déjà croisé rapidement lors de bandes qui a, je trouve, vraiment une très bonne direction artistique. On a vraiment affaire à un alien et c'est plutôt classe. Il y a malheureusement trop rien à dire sur un autre personnage parti trop tôt et que l'on peut ajouter à la liste de tous les personnages qui ont existé mais à qui il manque un background. La Palme revient toujours au Veilleur Éternel de Halo 5 qui aurait mérité quelques détails sur lui quand même. Peut-être aurons-nous quelque chose sur l'augure dans le futur, avec des audiologues ou même un livre Est-ce que c'est vraiment utile à présent Je ne sais pas. Mais c'est dommage de faire apparaître un personnage, de lui coller une étiquette mystère et de le tuer avant qu'il ne libère ses secrets. Encore une fois, il faudra un nouveau personnage pour la remplacer, elle, et son objectif. Un nouveau personnage à qui il faudra donner une nouvelle personnalité en espérant qu'il ne sera pas tué aussi rapidement pour qu'on ait un approfondissement et encore une fois... Ont eu un personnage qui pourrait apporter des réponses. Je crois que nous avons à peu près fait le tour des personnages, il n'en reste qu'une, Cortana. Si la destruction de l'Infinity, comme il a été fait, c'était du gâchis à l'état pur, je ne sais vraiment pas ce qu'il en est pour Cortana. Nous avions déjà eu de très beaux adieux inattendus dans Halo 4 en la voyant partir. Encore une fois, on peut aimer ou ne pas aimer la direction, ce n'est pas le problème. La chose était faite et la chose était faite correctement dans les règles. Cette fois-ci, on doit à nouveau redire adieu à Cortana en découvrant quelques-unes de ses atrocités. Des morts spartanes, des mondes détruits et je ne comprends vraiment pas du tout son évolution de personnage. Cortana est totalement instable. On le voit depuis Halo 5, on le voit souvent, mais il y a un point qui parvient à la raccrocher, c'est le Major. Elle tient à lui, il représente une bouée de sauvetage dans son esprit malade. On a droit à des genres de flashbacks qui sont pour le coup très bien faits et qui, encore une fois, renforcent le fait que Atriox est un très bon personnage puisqu'il se retrouve en train de discuter avec Cortana. Mais tout cela se conclut par l'autodestruction de Cortana en demandant qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs qu'elle. Autant le message peut vraiment être génial, parce qu'elle ne demande pas à être pardonnée, mais à ce que ses erreurs ne se renouvellent pas. Autant son action est totalement illogique. Pourquoi fait-elle ça Pourquoi se sacrifie-t-elle en cherchant à tuer Atriox Cortana a le pouvoir de détruire des planètes avec ses gardiens, et elle se sacrifie aujourd'hui dans un genre de rédemption. Je comprends pas. Je ne dis pas que c'est totalement mauvais, c'est juste illogique. Il manque un chapitre pour que ce soit logique. Il manque quelque chose à son histoire pour que cette action suive un cheminement logique. Sans ça, ça n'a vraiment aucun sens. Il faut bien comprendre que Cortana qui retourne sa veste et fait une action héroïque, c'est assez prévisible et c'est quelque chose qui peut très bien marcher. Pour moi, il y a un excellent départ avec Cortana en montrant les atrocités qu'elle a pu faire. Mais on passe trop rapidement d'un état de pensée à un autre totalement différent alors qu'elle aurait pu avoir beaucoup plus de marge de manœuvre que ça. Je ne comprends. Clairement pas comment elle passe d'un état de pensée à un autre. Enfin, je ne sais que trop penser de la scène post-générique où l'on voit Atriox. Bien sûr, dans le cas de figure, qu'il s'agisse bien d'Atriox. Mais nous allons partir du fait que c'est bien lui. Soit ça montre quelque chose de passé et la suite du jeu répondra à la question, soit Atriox n'est pas mort et dans ce cas-là, toute la narration autour de Esharom et même de Cortana ne sert plus ou moins à rien du tout. La fin de Cortana perdrait jusqu'à son utilité et ça semble difficile d'expliquer pourquoi Atriox se cacherait même de ses frères d'armes. Il aurait vraiment besoin d'une sacrée explication au niveau des choses que je ne comprends pas, mais on n'est plus à sa près, je ne comprends pas la réaction du pilote quand on le retrouve à la toute fin, qui se retrouve être content de poursuivre le combat. Euh, il y a un écart énorme entre le mec qui pleure, qui veut rentrer chez lui, et celui qui est content que la guerre continue et de se battre. Une évolution de personnage normal, ça serait qu'il accepte. Ça serait d'accepter, ça serait de dire d'accord, on continue le combat. Mais le fait qu'il soit content, ça je ne comprends pas. Il manque quelque chose, clairement là il manque quelque chose. Voilà donc en conclusion je suis vraiment déçu de Halo Infinite qui ne cherche pas à conclure des chapitres sous prétexte que les fans ont pu crier dessus. Le problème c'est que ce n'était pas les idées qui étaient mauvaises mais c'était l'écriture. Halo 5 souffrait déjà d'un gros problème d'écriture, surtout au niveau de ses personnages ou alors l'histoire n'était pas racontée de la bonne façon. Mais Halo 5 nous a présenté la plus puissante ennemie que l'humanité pourrait avoir. Cortana, avec tout le pouvoir des Forerunners dans la pomme de sa main. Tout d'abord, ça offrait une évolution de personnage grandiose pour le Major sur énormément de points. Chief se serait senti plus que jamais impliqué, comme le montre Halo Infinite. Et il aurait donné encore plus de force et d'énergie à son combat pour empêcher Cortana d'agir. Nous sommes passés à côté de scènes fortes en émotion. Mais nous avons aussi fait la découverte des gardiens, de gigantesques monstres métalliques pouvant ravager des mondes. On les a vus jusque dans Halo Wars 2 puisqu'ils clôturent la dernière cinématique. Mais finalement, à part dans un flashback dans Halo Infinite en quelques secondes, on ne les a jamais vus en action et je trouve ça vraiment du gâchis monumental. 343 Industries a choisi la facilité de tout mettre à la poubelle et d'essayer de repartir sur des bases neuves façon première trilogie. Sans essayer de nous offrir un spectacle qui aurait pu être magnifique avec des batailles spatiales et une recherche en armement Forerunner ou je ne sais pas, pour essayer de rivaliser avec l'armement de Cortana. Pour moi, Halo Infinite joue exactement comme un comics qui raconte une histoire en autant de numéros qu'il faut, mais doit tout bien ranger à la fin pour que l'arc suivant puisse contenir les mêmes éléments de départ. Ici, un Major et une Cortana. Et je trouve que c'est vraiment dommage de faire ça, ça empêche cruellement. Le jeu et l'histoire, l'univers d'avancer. Pour moi, la narration de Halo Infinite est excessivement bancale et j'ai l'impression qu'elle a été écrite dans les années 90. Oui, dans les années 90, on aurait eu un chef dœuvre la narration, où les personnages n'étaient pas du tout écrits de la même façon, surtout dans un jeu vidéo. Là pour moi, Halo Infinite c'était des mots ou des notions sur un tableau noir et il fallait les foutre dans l'histoire à la fin de la réunion. Et ça a donné ça. Nous n'apprenons rien de nouveau, nous tuons des parias que nous ne connaissons pas tout au long des missions, et j'ai l'impression d'être dans un Halo 5 en effet miroir. Nous traquions le Major avec Locke, aujourd'hui Chief se fait traquer par les parias. Il reste malgré tout un dénominateur commun, la traque du Major par un ennemi. Mais finalement, à part tuer des leaders paria, on ne comprend pas trop ce qu'on fait sur cet anneau. Il est cassé et l'idée c'est d'empêcher qu'il soit réparé. Cela étant une base car le jeu est en monde ouvert, il se bride donc à quelque chose qui ne devra pas évoluer pendant 10 ans. Tout porte à croire que Halo Infinite n'est qu'à son commencement, que de nombreux DLC vont s'ajouter à cette expérience de jeu, mais je trouve les bases de cette histoire très instables. Tous les personnages étant morts, il va falloir une nouvelle fois en recréer de nouveau ça n'aura que la vocation d'alourdir l'histoire et de faire perdre du temps sur les éléments à raconter pour mettre un minimum de background à tous les nouveaux visages que l'on pourrait croiser. J'ai très peur que le prochain DLC ne nous offre encore peu de choses au niveau du contenu et nous laisse piétiner comme on a pu le faire lors de cette campagne. D'un autre côté, on a énormément de visages que l'on aimerait revoir ou du moins savoir s'ils sont encore en vie ou non, comme Alcé ou l'Arbiter que nous avons quitté sur Halo 5. Halo 5 laissait présager que l'Alliance humano-élite allait revenir de la meilleure des façons. Nous avons aujourd'hui la preuve que non, du moins pour l'instant. Ce qui est dommage, encore une fois, puisque c'est ce que les fans recherchent, du moins une partie, et à titre personnel, je trouve cet amoncellement de questions dans Infinite assez indigeste, surtout quand je vois le potentiel des choses qu'ils ont cherché à détruire tout au long de la campagne. Halo Infinite possède de nombreux audiologues, la vidéo est déjà bien assez longue comme ça mais de mon point de vue personnel je trouve ces fichiers audio bien plus intéressants dans ce qu'ils racontent et pourtant il n'y a aucune forme de narration pure et ce sont juste des extraits courts d'audio. Mais je me sens vraiment intéressé par ce qu'ils peuvent dire. Un livre doit sortir cet été devant se passer dans les 6 mois entre la bataille de l'installation 07 et le réveil du Major, un livre qui sortira en Amérique, hein, pas en France. Mais j'ai hâte de savoir ce qu'il va raconter en espérant avoir droit à des petits éléments qui viendront boucher les trous que propose jusque-là Halo Infinite. Car à la fin du compte, Halo Infinite est un gruyère. Nous n'avons pas avancé dans l'histoire, il aurait été un excellent début pour nous présenter des personnages, mais ça ne l'est pas au vu que nos ennemis sont tous morts. Je suis Déçu d'Infinite, j'avais une très grande confiance en 343 Industries dans Halo 4. Non pas que le jeu était parfait, mais il avait une idée en tête, une ligne directrice, et celle-ci était bien écrite et très bien réalisée, avec un début, un milieu et une fin. Oui, elle changeait de ce qu'on pouvait avoir avant, certes, mais au moins, c'était bien écrit. Depuis Halo 5, je pense qu'ils ont essayé de changer leur vision pour correspondre à tous les publics. Mais l'écriture en prend un coup. Il faut à présent se contenter de ce qu'on a, alors qu'on aurait pu avoir quelque chose de bien plus fort avec des éléments mis à la poubelle. Quel que soit ce que veut faire 343 Industries, j'aimerais qu'ils puissent le faire. Et cela, sans se soucier de ce que pourraient penser les fans, on ne construit pas un univers en créant un jeu fanservice, comme le propose Halo Infinite que j'aime ou non leur idée, mais que ces dernières soient bien faites, bien écrites et fonctionnent à l'écran, qu'elles puissent transmettre de l'émotion et marquer les esprits. Encore une fois, vous pouvez très bien apprécier Halo Infinite pour ce qu'il est. Nous sommes tous différents, j'accorde de l'importance à l'univers dans sa globalité, et celui-ci perd en crédibilité avec leur dernier choix. Mais ce n'est que mon avis, vous pouvez l'aimer avec ses qualités ou avec ses défauts, ou simplement lui accorder le bénéfice du doute pour le moment ou peut-être que vous êtes touché par des choses qui sont complètement différentes, et voir une même chose sous un autre angle. C'est une vidéo qui a duré longtemps, j'espère ne pas vous avoir perdu. Il reste encore beaucoup à dire, comme par exemple faire des analyses de personnages plus approfondis. Ce sont peut-être les futures vidéos sur lesquelles on se retrouvera, si vous le demandez. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très vite, et viva l'eau